Bonjour à tous Bonjour Alors on fait une petite vidéo pour... Euh... Hein <rire> voilà. pas mieux quoi <rire> non, On nous demande souvent en ce moment-là... Hein Voilà, on nous demande souvent. Alors vous êtes Allez, nombreux... Oh, voilà, c'est parti. Vous êtes nombreux à nous demander où nous en sommes dans les démarches pour le Québec, puisqu'effectivement dans la dernière vidéo on expliquait que ça repoussait et que ça repoussait encore. Et on va vous dire que visiblement, ça repousse encore. Ça ne s'arrange pas. Les démarches sont repoussées au moins de 4-5 mois, ce qui nous fait du mai-juin sur place. Finalement, ça tombera plutôt bien. On va le prendre positivement, puisqu'on arriverait peut-être, qui sait, pour le 1er juillet, date de déménagement national. Donc, au final, peut-être que ça va le faire. Peut-être on arrivera avant, hein, mais on se dit qu'en voyant plus large, ben, on peut être que content d'arriver avant. Voilà, ça, c'est pour les démarches de la, avec la commission scolaire de Montréal, avec laquelle j'ai été embauchée. Oui, parce qu'en fait, Lorraine a quand même eu un petit retour. Donc, elle entretient des, des relations soit par mail, soit, euh, soit en visiophone avec Et... eux. Et euh, elle a eu ce dernier retour, donc la semaine dernière. Donc, visiblement, ils font un retour calculé sur... Enfin, estimé sur mars-avril, mais on a encore des démarches à faire derrière. Et ce qu'on se dit, c'est qu'ils sont très certainement en train de nous emmener, en tout cas dans ces démarches, vers le 1er juillet, puisqu'au 1er juillet, au Québec, c'est une habitude, c'est culturel. Euh, quand il y a des déménagements annuels à, à faire, c'est le ce 1er jour, voilà. juillet. Voilà. Le 1er juillet est presque une journée off et tout le monde est dans la rue ou en camion à transporter. C'est pas des gilets jaunes, non, <rire> non. Ils transportent, euh, ils transportent ils leur meubles et ils changent en fait d'appartement ou de voilà. maison. Voilà, donc euh, on s'attend peut-être à tomber dans cette, dans cette journée dédiée au déménagement. En tout cas, dans les estimations que nous on se fait en fonction de ce qu'on nous donne, sachant qu'on arrive, excuse-moi de te couper, on n'arrive pas à avoir de date. En fait, on n'a que des estimations, Et donc, euh, donc, l'estimation que nous on se fait de notre côté, c'est du mai-juin. Voilà. C'est pour ça que Lorraine évoque le 1er juillet, très certainement, pour euh, pour emménager là-bas, peut-être avant. Bon on ne sait pas. On voit pas mal de familles en ce moment, donc d'ailleurs vous verrez, euh, je vais mettre quelques petites vidéos sur le sur le montage tout de suite après. Vous allez voir ça. On voit quelques familles, donc ça permet d'entretenir un peu euh, l'effet de on est revenu, on n'est pas on... encore parti <rire> et on est toujours dans le voyage et ça fait très plaisir de revoir tous ces gens, voir des gens qu'on n'avait même jamais vus. De mais faire mais... des rencontres. On se connaissait, on s'est parfois ça loupé. Fait du bien. Donc ça fait du bien de se voir. Effectivement, souvent la, la question la plus la plus récurrente là, en ce moment qui arrive, c'est vous en êtes tous dans les démarches parce qu'on a appris que vous partiez pas tout de suite, mais ça fait longtemps euh, qu'on n'a pas eu de nouvelles de votre part donc vous donnez tout <rire> voilà. voilà donc maintenant vous êtes au courant jusqu'à la prochaine vidéo bon au voyage autour du monde est... Oui. Non, santé. <rire> pardon pardon et les Hello, tests ben. avec nous on trinque aux familles qui sont de retour et puis celles qui sont toujours ah, sur le chemin voilà. ouais, fait-on de nos journées, bah, à part voir des familles le week-end, des familles voyageuses On a une vie sociale le week-end voilà. et la semaine Paris Web 2019, on y est Donc moi je cherche des missions dans, dans mon poste. Donc moi c'est tout ce qui est partie euh, conception et design dans le numérique. Donc euh, j'ai des quelques missions en vue et déjà une de signer, mais donc toujours des missions à tenir et à, à relancer pour euh, maintenir cette présence ici de 10 mois et non plus deux mois comme on avait prévu et Lorraine. Alors moi, c'est un peu complexe, euh, en fait, je ne peux pas travailler dans l'éducation nationale, ça je l'avais déjà expliqué dans la précédente vidéo. Euh, mais euh, tout ce qui est impossible en France, il y a toujours peut-être une solution de recours, un, un truc qu'on pourrait trouver, euh, voilà. Donc c'est peut-être possible, j'attends le retour du rectorat pour faire un remplacement. Alors en fait, moi je suis de formation germaniste et, euh, et oui, je parle allemand, ce qui ne m'a pas servi à grand chose pendant le voyage, mais c'est pas grave, ça reste quand même une langue coup de cœur. Donc je pourrais peut-être être embauchée pour faire un remplacement de trois mois dans un collège-lycée, mais j'attends la réponse, je n'ai pas encore de, de réponse certaine. Et j'ai un entretien vendredi prochain, donc le 18, 18 octobre, pour peut-être faire des cours d'allemand dans une association, un comité de jumelage voilà, à côté de chez mes parents. Donc éventuellement, voilà, c'est encore l'allemand, mais ça peut être une solution. Quoi. Bah les loulous, on va dire ça fait un mois et demi euh, qu'ils sont rentrés c'est mitigé pour Louis ça a été compliqué pour les débuts déjà je pense qu'en ayant discuté avec pas mal de familles qui font rentrer leurs enfants en collège c'est complexe là Louis il arrive en décalage de tout le monde ils ont tous fait leur, leur rentrée en collège déjà l'année dernière donc là lui il arrive, il n'a pas les codes il connaît personne en plus, donc ça a été compliqué. Et pour ceux qui savent pas, qui avaient peut-être pas vu les vidéos précédentes, mais on les a inscrits vraiment à la toute dernière minute quand on a appris qu'on partait pas tout de suite au Québec. Vendredi 30 Donc août. ils ont, eux, pas eu le temps de se préparer. Ils ont été plongés directement comme ça dans les écoles publiques en tant que nouveaux dans une classe et en ayant ce bagage annuel différent de tous les autres. Que Louis, c'est compliqué. Il a peu de motivation, mais bon, voilà, il n'a pas trop de choix. Il et... a des bonnes notes. Oui, il a s'en a sortent résultats. bien en fait. Parce que c'est aussi une des questions qu'on nous pose, c'est mais alors finalement ils n'ont pas trop travaillé pendant une année, non, nous on a été plutôt laxistes dessus, ils ont fait les devoirs Vraiment quand on insistait ou sinon euh, de temps en temps parce qu'ils le sentaient bien, euh, voilà, mais ouais. vraiment oui, on était... Oui, il est allé très très cool sur la sixième. Avec beaucoup de parcimonie mmh. et ils ont repris sans problème. En tout cas, les, les résultats sont là, mmh. donc sachez-le, euh, c'est pas parce que vous faites du CNED tous les jours, 4 heures en voyage, oui. que vous obtiendrez... Vous allez tenir euh... quoi, deux semaines, trois semaines, voilà. hein, pas plus. <rire> Nous, on était complètement laxistes et ils reprennent parfaitement. Donc oui. c'est plutôt l'intégration sociale avec, euh, avec les autres élèves qui est plus difficile. Oui, ouais. Et pour Diane, euh, Diane est en CM1 euh, Diane ça s'est super bien passé Et puis là voilà, il y a des petits coups de mou euh, Elle se présente aux élections euh, pour être euh, déléguée demain Donc demain sera le 15 octobre Je sais que ça peut être compliqué vu qu'elle est pas connue beaucoup. Mais bon elle a fait une super affiche mmh. donc, euh, donc voilà, elle se présente, c'est sa volonté Donc on, on la soutient là-dessus euh, Moi vraiment, ce qui, en ce qui concerne la, les apprentissages purs J'avais pas de, de, de doute Par contre c'était sur l'écriture où je me disais, ils ont très très peu écrit pendant un an. Et en fait, euh, bah Louis se fait comprendre, contre toute attente. Moi, je me suis dit, ça va être une catastrophe, il n'y a pas se faire comprendre. Et en fait, si, si, il arrive à écrire, il est dans le rythme. Euh, vraiment, je me suis fait du souci, pas pour rien, mais voilà, c'était pas forcément justifié. Et Diane, c'était plutôt la lecture. Et en fait, euh, bah, portée par le groupe, portée par les encouragements de l'enseignante, bah, elle y arrive aussi, donc... Euh au final, c'est une rentrée, euh, comme dit Christophe, sur les apprentissages, il n'y a pas de soucis, ils suivent. C'est vraiment plus sur le, le côté socialisation. Euh, voilà, c'est plus compliqué. Les points faibles que nous, on avait détectés, mais côté apprentissage, en fait, bah, ne les bloquent pas. Au contraire, ils viennent parfois maintenant aujourd'hui compenser, ils s'en rendent compte et avec euh, bah, l'enseignement qui est tout autour, la, la pédagogie, ils s'améliorent dessus. Donc, ça, c'est bien. Louis, évidemment, il a pris anglais et espagnol en langue parce qu'il se sent à l'aise dessus et puis surtout, il y voit un vrai intérêt pratique vu qu'il il est venu de la pratique à travers ce voyage. Donc, maintenant, il est parti sur la théorie. Ça lui redonne des bases. Donc, ça, c'est très très bien. Il était demandeur de ça. Je vais, je vais juste émettre un petit bémol si tu permets. Euh, en fait, comme on ne pratique plus. Euh, il est limite à se dire mais à quoi ça sert les langues on voyage plus on fait plus donc il va falloir qu'on voyage voilà c'est tout il voilà. faut absolument qu'on reparte je suis désolée de le dire mais bon donc il aura du intérêt. travail voilà. <rire> voilà donc non non mais voilà. c'était petit bémol il trouvait ça un peu dommage de pas parler en voyage enfin sans voyager quoi bref on continue on reprend un rythme où on cherche du travail euh, l'émission c'est le genre de en ce qui me concerne, en tout cas, c'est le genre de mission qui me plaît, mais malheureusement, on reprend un rythme qu'on ne voulait plus, c'est-à-dire faire beaucoup de temps de transport pour aller jusqu'à la mission si on doit se rendre à des rendez-vous ou travailler quotidiennement avec des collaborateurs. Donc la notion de distance, travail, etc., ça c'est plus trop ce qu'on voulait, mais on retombe dedans, c'est temporaire, on l'accepte comme tel. Voilà. Allez, sur ce, pour des bonnes nouvelles, prochainement, avec peut-être un jour une date. À bientôt. à bientôt Salut